Je suis Marina Pigeon, directrice marketing retail. Les qualités de mon équipe, elles sont nombreuses. D'abord l'enthousiasme, le dynamisme, la créativité, l'audace. Et puis surtout, ce sont des gens qui sont tous accro aux défis et qui ont l'envie de se donner avec passion. Dans les départements, la valeur importante, c'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'initiative est également très apprécié. Se permettre d'oser, d'avoir la liberté de proposer ses idées, de les voir réussir, on devient généralement ce que l'on ose. À mon équipe, j'aimerais d'abord leur dire merci, que sans eux, il n'y aurait pas de réussite, qu'ils peuvent me faire confiance et qu'avec eux, j'irai jusqu'au bout et au-delà.